et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc alors, faut-il être méchant pour réussir C'est une question que vous m'avez posée et on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc parfois, on s'entraîne beaucoup, on fait les choses, on, on, on force et bah, on a du mal à vraiment réussir. Et pourtant, on voit d'autres personnes, on se dit « mais eux, ils écrasent tout le monde, ils sont arrogants, ils n'ont pas peur de, de prendre leur place, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Et moi surtout, bah, je n'ai pas envie d'être comme ça. » Et donc, il y a se passer quoi à l'intérieur de nous, on va avoir un conflit entre ce qu'on veut consciemment, qui est à dire bah, réussir, donc, selon l'image qu'on a, ça peut être en sport, en entrepreneuriat, ça peut être dans d'autres domaines de vie également. Et on va voir notre corps qui lui va se dire, « Ouais, mais non, mais j'ai pas envie d'être comme ça. » Donc, ce que je vous invite à faire déjà, la première chose, c'est de regarder les personnes que vous jugez à l'extérieur. Pourquoi Parce que chaque personne que vous jugez à l'extérieur est là pour vous montrer un trait de caractère que vous n'avez pas appris à aimer, accepter. Et donc, tant que vous percevez les autres méchants, eh bien, vous allez vous empêcher, vous aussi, d'atteindre vos objectifs. Je me rappelle d'ailleurs avec un, un sportif euh, que j'avais accompagné qui euh, n'avait jamais fait euh, de podium à l'époque, alors qu'il allait sur un niveau international. Et la première chose, quand je lui ai dit « Ok, qu'est-ce que tu juges à l'extérieur ?» Il m'a dit « Je n'aime pas les gens méchants. » Et donc, il se passait quoi C'est-à-dire que son conscient avait des rêves et avait envie de gagner, mais son subconscient se disait « Ouais, mais non, parce que si je gagne, eh bien, je vais être quelqu'un de mal, je vais écraser les autres. » Et donc, c'est important de comprendre déjà que quand on construit le concept méchant, quand on dit être méchant, c'est mal, on va dire quoi Être gentil, c'est bien. Parce que nous, on vit dans un monde de dualité, de matière. Il fait jour, il fait nuit. Il fait chaud, il fait froid. Douleur, plaisir, avantage, inconvénient, égoïste, altruiste, etc. Et donc, tous les concepts vont par deux. C'est-à-dire que dès que je vais construire le concept d'égoïste, par exemple, j'ai créé l'anticoncept d'altruiste. Et donc, dès que je me dis, ah mais lui, il est méchant, eh bien, je me dis ah, mais il devrait être différent et ce serait mieux si c'était différent et euh, ce serait mieux s'il était gentil, par exemple. Pour nous, concrètement, il se passe quoi C'est que nous, on va absolument vouloir être gentil pour ne pas être méchant et pour ne pas faire du mal aux autres. Et on ne va pas voir qu'à ce moment-là, au moment où on veut absolument être gentil, eh bien, en fait, c'est à nous-mêmes, à envers nous-mêmes qu'on est méchant puisqu'on ne vit pas nos rêves. Et juste quand on comprend qu'on vit dans un monde de dualité, de matière et qu'on est ici sur Terre pour évoluer, pour grandir. Et pour grandir, on va soutenir les gens d'un côté et de challenger les autres d'un autre côté. Donc quand on soutient, on va dire ça c'est quelqu'un de bien, et quand ça nous challenge, on va dire c'est quelqu'un de mal. Et à chaque fois, en fait, on va créer des perceptions comme ça qui vont nous empêcher d'être simplement nous-mêmes. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est si aujourd'hui le concept de méchant, le concept de gentil, venait même plus dans vos perceptions. C'est-à-dire quelqu'un vous dit c'est méchant ce que vous faites, et vous dites, ok, bah, je sais pas en fait, ou alors c'est gentil ce que vous faites, bah, pareil, je sais pas, qu'est-ce qui resterait il resterait vous même en fait visualiser quelqu'un que vous percevez méchant et eh bien vous allez voir que finalement méchant ça veut rien dire vous allez dire quoi Ah, il fait du mal à l'autre ok mais concrètement qu'est ce qu'il fait ah, bah, peut-être qu'il fait quelque chose pour perturber l'autre ou il fait quelque chose même si ça dérange l'autre mais en fait concrètement et eh bien lui il va juste faire les choses d'une certaine manière et nous c'est un jugement qu'on va poser et là on va se dire il est méchant mais si on regarde bien en fait on va se libérer on va dire ah, en fait l'autre il est juste en train de faire sa vie, faire quelque chose et c'est à l'autre en face de prendre son leadership. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans ce triangle de Cartman qui est euh, victime, persécuteur, sauveur, donc j'ai le pouvoir de faire du mal à une autre personne, une autre personne a du pouvoir de me faire du mal ou alors je peux sauver quelqu'un, eh bien on empêche un être humain de faire quoi De prendre ses responsabilités. Et du coup, si vous autorisez simplement à vivre vos rêves, vivre vos visions et que derrière, il y a des gens qui se sentent écrasés, Derrière il y des gens qui vous dites, mais vous êtes arrogant pour faire ça. et eh bien, ça, c'est leur problème. C'est simplement vous êtes simplement vous même juste en train de vous exprimer, exprimer votre potentiel, aller vers vos rêves et vos visions en essayant de faire du mieux que vous pouvez. Et ensuite, bah, les autres, c'est leur problème de comment ils vous perçoivent et c'est leur réalité à eux et vous avez le droit de ne pas rentrer dans leur réalité tout en sachant que vous êtes bien dans vos baskets, ce qui est, je pense, le principal. Donc faut-il être méchant pour réussir Eh bien, il n'y a ni besoin d'être méchant ni être gentil. Il suffit juste de sortir de ces deux jugements de valeur là pour être simplement soi-même, vivre ses rêves et ses visions. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue.